Bienvenue dans cette quatrième leçon du chapitre 2, mon nom est Jean-Pierre van hervard Dans les leçons précédentes, nous avons vu deux grandeurs physiques différentes, la charge matricielle H et la teneur en eau volumique θ. Nous avons vu également comment les mesurer. La relation entre ces deux grandeurs est appelée courbe de rétention ou encore courbe de succion ou de PF et c'est une caractéristique très importante des milieux poreux non saturés. Pour comprendre cette relation, partons d'un échantillon de sol non perturbé, saturé en eau, à la pression atmosphérique. La teneur en eau, en abscisse, est donc égale à θ sat, sa valeur maximale, saturée. La succion matricielle, c'est-à-dire la charge matricielle mais sans le signe moins, en ordonnée, est égale à zéro. Il n'y a pas de tension, pas de ménisque. Imaginons maintenant que l'on mette l'eau en dépression. On expliquera comment dans une autre leçon. Dans un premier temps, l'eau est entièrement retenue dans l'échantillon par capillarité. La suction va ainsi augmenter sans que θ ne change. Puis, à force d'augmenter la suction capillaire, il va arriver un moment où la teneur en eau commence à baisser. Cela se produit quand on a atteint le point d'entrée d'air, HEA, qui est une valeur de succion caractéristique de chaque milieu poreux. Elle correspond aux rayons des pores les plus grands présents dans le milieu, ceux qui sont les premiers à se vider. Tant que l'on est à une succion inférieure au point d'entrée d'air, le sol reste saturé en eau. Vous comprenez pourquoi les bougies en céramique des tensiomètres, dont nous avons parlé lors de la leçon précédente, restent saturées en eau, même soumises à de fortes suctions. C'est donc en raison de leurs pores très fins qui leur garantissent un point d'entrée d'air très haut. Alors cette notion de point d'entrée d'air est à rapprocher de celle de frange capillaire que connaissent ceux parmi vous qui ont étudié les eaux souterraines. La frange capillaire étant la zone saturée en eau située au-dessus de la surface libre des aquifères et donc constituée d'eau en dépression. Maintenant, si l'on continue à augmenter lentement la suction, c'est-à-dire diminuer la charge matricielle, de plus en plus de pores vont se vider, correspondant à des rayons de plus en plus petits. Arrêtons-nous sur un point au hasard. Dans cet état, sur la figure, la teneur en eau est θ0 et la charge matricielle est H0. Pour cette valeur, la loi de Laplace, vue dans une leçon précédente, permet de calculer un rayon de port R0 théorique, qui, à l'équilibre thermodynamique, constitue la limite entre les ports plus petits et pleins d'eau, et les ports plus grands et pleins d'air, quand le sol est à la suction H0. Bien sûr, cette notion de rayon de port cache une réalité plus complexe, avec des, des pores du sol de formes très variées, et pour ainsi dire jamais cylindriques. Mais le principe général à retenir est celui d'une taille limite entre port humide et port sec qui diminue au fur et à mesure que la succion augmente. Si l'on sèche le sol encore davantage, la teneur en eau continue à diminuer. Mais arrivé à une certaine valeur de H très négative, attention l'échelle verticale de la figure va changer, la teneur en eau n'arrive plus à diminuer. Le peu d'eau qui reste est piégé dans des pores extrêmement petits de la phase argileuse et ne peut plus s'évacuer même si la suction augmente. On a alors atteint, même si c'est de façon asymptotique, ce qu'on a appeler la teneur en eau résiduelle θR. La relation entre H et θ est fortement non linéaire avec sa forme caractéristique en S. Elle montre un point d'inflexion plus ou moins bien marqué suivant les sols. Et qui correspond à la taille de porc majoritaire en volume. Par rapport à la porosité, la teneur en eau est à gauche de la courbe et la teneur en air à droite.